Moi quelqu'un qui dans une réponse de 40 secondes me dit quatre fois non, euh, je trouve que ça fait quand même trois noms en trop. Le moment est venu euh, d'accueillir un homme d'influence. Un homme dont beaucoup aujourd'hui se réclament. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard. Moi je suis pas dans la ligne de... dominante. Comment elle s'appelle d'être je, oui. je suis pas cohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je <rires> J'ai pas la pierre, il a niqué. Il y a pas Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Ce fameux homme d'influence. Le, le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. Vidéoscopie, Christophe. Je sais que c'est au moment préféré de la fournée du jeudi. En tout cas, si c'est pas le tien, c'est le mien. La vidéoscopie, c'est ce nouveau format où, avec un iPad à l'écran tout cassé de première génération, je décode et je passe à la loupe des prestations orales de gens qui font l'actu et nous tentons à la fin de faire des paris, mentent-ils, disent-ils la vérité et s'ils mentent, combien de fois mentent-ils Alors le podium aujourd'hui Christophe, le podium vidéoscopie sous catégorie qui nous a menti est occupé par je crois notre président en titre avec un rythme, avec une fréquence par minute de 5 si je ne m'abuse. La deuxième position étant occupée par notre ex-ministre de la santé Agnès Buzyn avec une fréquence de mensonges par minute. Je m'étais trompé d'ailleurs, vous avez été gentil, vous avez été magnanime, vous, vous avez remarqué que je m'étais gouré de calcul, en calcul mental. Ce n'était pas 1,60, comment j'avais dit, j'avais 1,75. 70... Oui, crois. non, en fait, c'était 4,75 divisé par 3, ça fait 1,5 plus 1,62, 63, quelque chose comme ça. Tu corrigeras Christophe s'il te plaît sur le même. Ce meuf. sera corrigé sur le magnéto. Et en troisième position, avec un mensonge par minute, nous avions Alexandra de Tadeo la courtisane qui a fait tomber Benjamin Griveaux. Alors aujourd'hui, le contexte est un petit peu particulier puisque c'est dans le cadre de la nomination de notre nouveau ministre de la Justice, Éric Dupont moretti J'ai partagé et je partage encore le stress de ceux qui, qui, qui ont du mal à prendre, à prendre la parole, à se lever, mais ça se travaille. Mais souvenez-vous, l'enjeu d'une vidéoscopie, ce n'est pas de contextualiser, c'est au contraire de décontextualiser. C'est-à-dire de prétendre ne pas savoir si des choses se sont avérées ou pas, ne pas recourir à des preuves ou à des informations extérieures et à ne juger que la performance orale des protagonistes. C'est clair Christophe On y va On y va. Si on vous proposait un poste de ministre de la justice, vous l'accepteriez <rire> Sûr Ah oui, sûr. Vous voulez jouer le signe Ouais. Alors moi, je remarque deux choses dans cette première réponse. Euh, Qu'est-ce qui te... Qu Est-ce Est que quelque chose te surprend Est-ce qu'avec l'habitude le... des vidéoscopies, tu... tu prends le pli Est-ce que tu as noté quelque chose pour l'instant, Christophe voilà. Pour moi, c'est... Déjà, il se met à rigoler. Il rigole. Le rire Le rire, ouais. C'est la chose qui m'a... Et tu le qualifies plutôt comme crédible ou peu crédible alors le rire ah, Pour moi, peu crédible. D'accord. Alors, moi, je ne vais pas être d'accord avec mon Nicolas Karabatic local. <rire> euh, je, le rire, au contraire, euh, sur le principe, ne me choque pas. En tout cas, ça ne me paraît pas interprétable euh, en tant que tel. Euh, par contre, il y a deux choses euh, qui me paraissent interprétables. C'est dans un premier temps le timing de la réponse et dans un second euh, le changement de note. Donc le changement de note, je vais y venir, on va commencer par le timing. Écoute bien l'empressement euh, qu'il met à fournir la réponse. Il y a une espèce de forme d'absolution, il y a quelque chose d'immédiat et d'impensé dans une question qui pourtant mérite d'être pensée parce qu'elle n'est pas saugrenue. Alors, si je te demande, euh, Christophe, est-ce que tu as pensé à allumer l'appareil photo tu dire, oui, oui, mais, oui, évidemment que j'y ai pensé, je suis là pour ça, c'est mon métier. Par contre, si je te demande, est-ce que tu accepterais euh, d'être chargé de telle ou telle mission Si tu y penses sincèrement à la réponse, tu vas y réfléchir. Bien sûr. Ou même si tu as déjà pensé avant, tu vas dire, bah, écoute Stéphane, on je me suis déjà demandé, et je... non. Par contre, si tu me mords, si tu mords sur la question pour t'empresser de répondre, ça veut dire que tu cherches à me prouver que ma question est saugrenue alors qu'elle ne l'est pas. Ce qui confirme l'éveil de mon sixième sens, qui me met en alerte, euh, c'est le changement de note, et ça c'est une technique de, de Feu Jean-Laurent Cochet, euh, quand on est dans une idée, on ne change pas de note. Quelle que soit la longueur de l'anecdote, de la démonstration, de la conviction, de la preuve, Là, par exemple, je suis en train de te dire une seule chose, j'ai toujours la même note. Je suis euh, en, en musique, tu vois, les, les sept notes, j'ai la, la même hauteur de timbre, je n'ai pas changé de note. Si je dois t'expliquer, Christophe, la nécessité euh, de me filmer de gauche plutôt que de droite, je vais te dire que raison A, raison B, raison C, raison D, parce que tata tata, je suis dans la même note. Là, on voit que sur une phrase très courte, pour formuler la même idée que précédemment, il change complètement de note. Euh, non, non, mais bien entendu. Vous voulez que je vous le signe Non, non, non, non. Vous voulez que je vous le signe euh, Ces deux-là, je leur mets un demi chacun et ça nous fait du 1. On réécoute tout ça. Prêtez attention au timing et à la note. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez <rire> Sûr Ah oui, sûr. Voulez-vous le signe Oui. D'abord, personne ne me le proposera, ce sera un bordel, mais alors euh, Non, mais personne n'aurait jamais l'idée. Sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Alors il fait quelque chose que je fais très souvent, qui est de gagner du temps en, en reformulant, c'est-à-dire en trouvant des variantes, en fait, des synonymes du même mot, ce qui est un titre que j'ai et qui me déplaît pas mal d'ailleurs, hein, j'essaie de le combattre, croyez-moi, pour en fait gagner du temps sur la phrase suivante. Hein, c'est-à-dire qu'on va voir que. Il est, euh, il est relativement euh, disert, verbeux. Euh, et euh, du coup, quelqu'un de verbeux est généralement quelqu'un qui anticipe sur la phrase suivante pour ne pas qu'il y ait de blanc, parce que c'est dans le blanc que la journaliste va s'insérer. On s'insère dans les. Un peu comme en escalade, on met les mains là où il y a une prise, là où il y a une, une fissure, une fente, un appui. Les fissures, les fentes, les appuis, les prises de la conversation. Là, je viens de le faire, tu vois ouais. Eh bien, les, les appuis de la conversation dans lesquels l'interlocuteur persuasif, volontaire et assertif va s'insérer, ce sont vos pauses. Et donc, ce que, ce que va mobiliser inconsciemment un, un bretteur, ah, ah, je, vais, je vais encore le faire, un bretteur, un raiteur, c'est quasiment synonyme, tu vois, je, je, je m'auto-éduque euh, et je m'auto-punis en même temps, c'est qu'il va en fait mobiliser tout ce qu'il peut dialectiquement pour ne pas vous laisser de prise pour ne pas vous laisser rentrer et l'interrompre. Et une de ces façons-là, c'est quand on a, on sait ce qu'on va dire, on n'a pas tout à fait la suite du raisonnement, on allonge un petit peu ce qu'on est en train de dire, d'accord Pour nous donner le temps de penser à la suite. Non mais personne n'aurait jamais l'idée. sote totalement saugrenu... À Saut, tu as déjà transmis le message. Simplement, tu ne sais pas comment tu vas enchaîner. Donc, tu, tu occupes l'espace. Il y a deux façons d'empêcher quelqu'un de t'interrompre. C'est celle que je viens d'expliquer. Et également, de lui faire signe avec la main que euh, tu t'apprêtes à continuer. Si par exemple, je te dis, Christophe, euh, ce matin, la vidéo 3, ça sera... Euh, et que je sens que pendant que je cherche l'information, tu t'apprêtes à m'interrompre. Je vais dire... On est d'accord, c'est quelque chose que tout le monde fait. Bien sûr. Simplement, on n'en a pas conscience parce qu'on n'y prête pas attention, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Et donc là, ils mobilisent les deux en même temps. Là, l'utilisation excessive des synonymes, et également l'occupation de l'espace avec la main, pour dire, je suis là, n'interrompez pas, j'arrive. Regardez bien. Totalement saugrenu, incongru, invraisemblable de me proposer cela, et euh, moi franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. non. Pourquoi parce c'est pas mon métier. En fait, il n'a pas trouvé. Donc c'est pour c'est preuves, à mon avis, si besoin était, qu'il a vraiment été pris au dépourvu par la question. C'est qu'il s'est donné beaucoup de temps pour réfléchir à une forme de punchline ou, ou d'enchaînement un peu, un peu assertif, un peu persuasif. Et finalement, il n'a pas trouvé. Et à la question, euh, bah, justifiez votre réponse. Euh, il fait une réponse un peu administrative, un peu formelle, un petit peu, ce qu'on appelle en entreprise, euh, une réponse métier. C'est-à-dire, c'est pas mon truc va le mettre sur une piste qui va, être, qui va se disqualifier. Il a déjà commencé à se disqualifier en disant que le ministère de la justice serait le bordel avec lui. Et il va ensuite, euh, avec une fausse humilité, nous expliquer que ça, ça, ça outrepasserait largement ses compétences. Les couleurs hein, pour faire de la politique. D'abord il faut être d'accord avec tous les copains euh, du, du gouvernement euh, auquel on appartient soi-même, c'est-à-dire quoi. Il faut manger son chapeau de temps en temps, c'est une discipline. C'est un exercice, j'en ai pas les compétences. et puis. Euh... Sur son « j'en ai pas les compétences », il a un regard de coin que je trouve assez fourbe, qu'on va regarder au ralenti. Il parle dans sa barbe, ou plutôt il parle dans sa gorge. Parce a... On dit toujours qu'il a un physique imposant. Arrêtez, il a un physique de gros, il n'a pas un physique d'athlète. <rire> il a juste un physique de gros. Et il essaie de se rendre viril avec une barbe, mais c'est parce qu'en fait, s'il enlève sa barbe, il n'a pas de cou. Il a, il a un, un cou de graisse. Et donc, il se cache un petit peu dans son cou. Et quand il invoque l'argument de l'absence la, de, de compétences, il a un regard hyper fuyant et c'est le seul moment de la minute d'interview où son regard fuit. Suis bien. En c'est une discipline, c'est un exercice, j'en ai pas les compétences et puis. Euh... Non, non, pas du tout, j'aimerais pas faire ça. Que... Cet extrait est assez court, donc j'ai dit, dans l'ordre, euh, oui, je... enfin, oui, il y a spontanéité de la question, je pense qu'elle n'était pas préparée. Euh, ensuite, il y a une fausse spontanéité de la réponse au sens où c'est trop empressé et trop jovial. Ensuite, il y a une feinte de notes où euh, il va jouer de sa grosse voix dans les graves pour tenter de nous convaincre, alors qu'en fait, la réalité euh, physiologique, rhétorique, dialectique de la conversation, c'est que tu ne changes pas de notes tant que tu n'as pas fini de convaincre quelqu'un. Et ensuite... Il y a euh, simplement un, un argument de répétition. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il cherche à se convaincre lui-même ou l'autre, mais à un moment, c'est trop répété pour être, pour être crédible. On va repasser la deuxième, on va, la, la deuxième moitié de son intervention. C'est très court, c'est 23-24 secondes. Parce que c'est pas mon métier. Il faut en avaler des couleurs hein, pour faire de la politique. D'abord, il faut être d'accord avec tous les copains euh, du, du gouvernement euh, auquel on appartient soi-même, c'est-à-dire quoi. Il faut manger son chapeau tant. Audrey, donc la, la, la femme de, de Thierry Ardisson, est finalement assez performante au, au sens où elle le laisse se dépêtrer, avec un, une posture un petit peu de sphinx, comme ça, euh, autiste ou muet, ce qui n'est pas, pas maladroit. Hein, C'est plutôt une bonne chose, avec un verbeux. Euh, la, la, la meilleure arme contre un verbeux, je suis bien le passé pour le savoir, en fait c'est le silence. Parce que le verbeux va combler les blancs et parfois arriver à se contredire lui-même. Bon là évidemment on parle d'un extrait de 50 secondes donc on n'arrive pas à se contredire sur 50 secondes. Mais néanmoins, en, en densité, il euh, y a beaucoup de signes qui pouvaient euh, laisser penser euh, qu'on était sur une vérité à géométrie variable, dirons-nous. Je vous propose maintenant euh, juste d'oublier le son, à la limite et euh, de regarder les expressions des yeux et de les comparer au début et, et à la fin. Sûr sure? ah Oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe Oui. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel, mais alors... Euh, non, mais personne n'aurait jamais l'idée. Sotte, totalement saugrenue, incongru, invraisemblable de me proposer cela. Il la fixe sans scier, et je, je ne l'ai pas vu peut-être une fois maximum, mais il ne cligne pas des yeux, il la, il, la, il la fixe, presque à la limite presque trop, et euh, ça ne fait pas l'ombre d'une discussion, c'est sa posture sur tout le premier chapitre, sur toute la première moitié de la, de la réponse. Sur la seconde en revanche, on va voir que son regard se perd, et un regard qui se perd, c'est toujours beaucoup plus sincère qu'un menteur qui vous fixe, d'accord euh, c'est d'ailleurs un peu l'obsession des gens qui vous racontent une connerie, c'est de bien vous fixer en face comme ça pour pas que vous puissiez dire que, que leur regard divague. Et en réalité, on va regarder que le moment où paradoxalement il est le plus sincère, selon moi, est celui où il se rend compte qu'il a fait une réponse pour la faire, mais qu'en réalité ça lui plairait peut-être bien. Et du coup il se rend compte de sa propre contradiction et il a un regard perdu que je trouve beaucoup plus sincère pour le coup, que son regard de vendeur d'aspirateur du début. C'est maintenant. Encore une fois, baissez le son, concentrez-vous sur le regard. C'est un exercice, j'en ai pas les compétences, et puis, euh, non, non, pas du tout, j'aimerais pas faire ça. Et pour clore chacun... Vous allez me dire, c'est facile, a posteriori, euh, les événements étant ce qu'ils sont, euh, d'affirmer que quelqu'un a menti. Je ne vous dis pas qu'à l'époque, j'aurais parié l'intégralité de mes économies, comme dit Janko, sur le fait qu'il avait menti. Je vous dis qu'aujourd'hui, en décontextualisant et en nous intéressant à la forme, il y a beaucoup de cabotinage dans cet extrait pourtant très court, et que ce cabotinage, c'est une question de rythme, c'est une question de note, c'est une question de verbe et de synonymes, et c'est également, à mon avis, l'indice le plus fiable, c'est également une question de regard. C'est-à-dire, je vous accroche du regard dans les premières secondes, avec en plus un sourire assez bonhomme qui ajoutait à ma tête toute ronde, il y a un petit côté, on est entre nous, on ne peut se dire que la vérité. Mais c'est une réponse qui est presque trop rapide pour être réellement spontanée. La spontanéité n'implique pas l'immédiateté. J'ai l'impression qu'il réfléchit vraiment à ce qu'il penserait de cette proposition à la fin. Et c'est quand son regard se perd, paradoxalement, qu'il se dit « c'est pas une hypothèse que je rejetterais aussi, aussi, aussi franchement. » Mais c'est trop tard par obligation de cohérence, il est tenu de se tenir à, à sa première réponse. Alors, euh, est-ce qu'il va faire podium, Christophe euh, Est-ce qu'il va faire podium Ça se décide dans les tout derniers instants. Dans les tout derniers instants, c'est-à-dire ici. Il faut manger son chapeau de temps en temps. Non, c'est une discipline. C'est un exercice, j'en ai pas les compétences. Et puis, euh... non, non, pas du tout, j'aimerais pas faire ça. J'ai envie de lui en coller un pour son énième répétition du non, non, pas du tout, je ne ferai pas ça, que tu as déjà dit à une, deux et trois reprises. Moi, quelqu'un qui, dans une réponse de 40 secondes, me dit quatre fois non, euh, je trouve que ça fait quand même trois noms en trop. Voilà. Et pourtant, encore une fois, j'ai ce défaut de me répéter, de paraphraser, de trouver des synonymes. Euh, là, ça fait quand même beaucoup. Donc moi, je lui collerai un demi pour l'empressement initial, un demi pour la note fausse et 1 pour l'énième répétition du non, non, non, non. Je ne ferai pas ça, pas, pas, pas, ça, ça, non, non, non. Ce qui nous fait donc, Christophe, 2 De. sur 40 secondes, c'est-à-dire si je ne m'abuse 3 par minute. Et donc, je pense qu'il va nous faire un petit podium derrière Manu. Exactement. Voilà, c'est ça les vidéoscopies. Ce sont... Cette fois-ci, c'était très court, mais bon, c'est l'actualité qui est très courte je n'ai pas trouvé forcément l'intervention dans sa plus grande extension, euh, n'hésitez pas en commentaire à faire vos propositions pour la vidéoscopie de la semaine prochaine. Vous avez déjà désormais compris le concept, et en parlant de concept, si ça vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Christophe Ajoutez un pouce. Et si euh, l'ensemble de la chaîne, ou ma bobine, ou ma voix, ou peu importe euh, si vous sentez que ça vous